Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Treadminder du mois de septembre. Donc mes recherches sont 2 sanctuaires du dragon, 2 hurlements d'argent, 3 pierres noires légendaires, un dragon arc des Moins au crâne noir, une carte de la pierre rouge, euh, un dragon esprit aux yeux bleus, donc c'est à synchro, deux trichoula barrière de glace, donc toujours la compo du deck euh, draconité, 2 Récup Fusion, 1 Seigneur Structure Psy oméga 2 démons de la Majesté, 2 démons de la vanité, 5 invitations des ténèbres, 3 dragons synchro en aile claire en mp16. De préférence. Euh, un dragon synchro à l'aile de cristal. Un magicien Xiang en MP16. Un dragon de la rébellion aux yeux impairs hein, en MP16, pardon. Et euh, deux retours des de retour des grands dragons voilà donc là on a un peu donc euh, ce qui nous reste de du, des dragons de légende du hurlement des dragons de légende j'ai mis quelques cartes en plus j'en ai enlevé des anciennes pour que ça soit un peu plus, voilà, un peu mieux, voilà. Donc, il y a toujours cette carte hein, à 30 euros minimum. Là, celle-là, euh, j'ai regardé, elle en vaut 7. Après, ça en vaut pas beaucoup. Hein. Là, ça en vaut de 4, 4, 4. Voilà, il y a des recherches pour moi, il y a des recherches pour, pour des amis. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse. Après, là, c'est Jupiter le Grand. Voilà. Prenez le temps de bien regarder, surtout. Parce que là, c'est euh, les nouveautés. Alors celle-là, je crois que je l'ai mis deux fois dans, dans, le, dans le bouquin, il faudrait que je retrouve où elle Après, on a tout ce qui est Red Raptor. Donc celle-là, j'ai en trois fois, je vous le dis de suite. Donc la matière à dessous que j'ai en plusieurs fois, elle coûte que 3€, j'ai vérifié, ça c'est pour le deck Triamine. peut-être une future vidéo quand des fois remarchera. Voilà, j'ai mis un peu des nouveautés de partout pour que vous ne soyez pas délaissés. Alors peut-être que vous allez entendre des bruits de marteau, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que mon père est en train de remettre les, les, les baguettes au niveau des fenêtres dans sa chambre. Voilà, là, c'est, euh, j'ai remis un peu, euh... j'ai trié un peu tout ça pour pouvoir euh, essayer de vous faire un binder assez potable, on va dire. Après, il y a des cartes qui partent pas, il y a des cartes qui partent. Voilà, grand magicien Eben que vous voyez là, qui me reste en une fois. Bénédiction de ses becs, premier qui sarcophage. Soldat du lustre Noir avec son rituel. Trapacide. Mozart. Pioche évoluée. C'est le terrain des seigneurs structures psy. Bâton. De magicien. Donc je sais que le seigneur se libre psy si ça coûte dans les 55 euros, je sais. Mais si... Euh Donc là on a un petit cause à conceller ici pour ceux qui veulent se faire le deck cancellé. Après toujours les euh, sergents électriques là, ici j'attends que celle-là soit rééditée en française mais pour le moment c'est pas encore sûr, la cour de la justice. Golem de lave Signal de la en sachant que le deck dessiné va refaire son grand retour dans pas longtemps avec les nouvelles cartes qui vont sortir. Oui. lapin automate qu'on voit très bien après j'ai une petite compo claire de lune aussi avec des cartes communes si vous voulez rechercher Voilà, donc là, c'est la rare. Un petit monstre DDD, si vous la cherchez. Voilà, celle-là, j'ai mis en deux fois. Je viens juste de m'en apercevoir. C'est pas bien grave, pour de dualité. Après, on a toujours... Celle-là, c'est la seule commune parce qu'elle est recherchée. X, Y, Z là que vous pourriez voir et c'est de là je ne pourrais pas vous dire <rire> voilà j'ai d'accompagnement qui était dans, la, dans le dernier Voilà, chose dans la magie je vous ai dit, j'avais mis deux fois, celle-là aussi j'ai mis deux fois, je viens d'en apercevoir. Après Dragon avec la baguette pour les Wyrn. Donc si vous avez aimé ce, cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire. On se retrouve le mois prochain pour la vidéo du Treadbinder du mois d'octobre. Allez, ciao tout le monde.